Réussir, c'est ce qui donne envie de se lever le matin. De casser la baraque en vendant plusieurs maisons dans le mois. Réussir, c'est donner tort à ceux qui nous ont toujours sous-estimés, en faisant de superbes estimes et en les concrétisant. Réussir, c'est apprendre un nouveau métier, devenir bon et l'apprendre à son tour. Chez FICITY, cette réussite, nous la cultivons. Nous la rendons contagieuse. La réussite de Marie qui voulait donner un nouveau sens à son quotidien, la réussite de Sam qui peinait à joindre les deux bouts, ou même encore la réussite de Yves et Claudine, fraîchement retraitées, qui voulaient vendre leur maison pour accompagner leur changement de vie. Les réussites d'hier, qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Les réussites de demain, qui feront le bonheur de tous ceux qui participent à la grande aventure Efficity. Pour nous, la réussite n'est pas une question d'âge, ni de parcours, mais de volonté. On a tous le droit de réussir, on a tous envie de réussir, alors réussissons tous ensemble.